Nous sommes le 9 mars, une nouvelle vidéo sur les semis, donc euh, j'ai décidé de recommencer mes semis de cacahuètes. Donc cette année, je ne vais pas partir de cacahuètes achetées chez Action, mais plutôt de cacahuètes achetées euh, chez des greniers. donc euh, notamment La Bonne Graine à gauche et euh, BOMO à droite. Donc euh, chez Beaumont, j'avais 50 g de cacahuètes et 100 g chez La Bonne Graine. Donc après m'être renseigné, j'ai compris qu'il existait plusieurs variétés de cacahuètes. Malheureusement j'ai peu d'infos sur les sachets que j'ai achetés. Sur celui-ci acheté chez Beaumont, on voit qu'on a, on a bien une indication arachide hâtive d'Espagne, alors qu'on n'a aucune indication précise chez la bonne graine. Donc je vais bien identifier mes deux variétés de cacahuètes parce qu'on on voit bien que les couleurs ne sont pas les mêmes, les tailles sont beaucoup plus constantes à droite qu'à gauche où on a des cacahuètes beaucoup plus petites donc, euh, donc celles-ci sont censées être actives on va voir si j'arrive à obtenir des cacahuètes plus tôt euh, sur celle de droite que sur celle de gauche alors malheureusement j'ai des cacahuètes qui se sont éclatées quand je les ai ouvertes donc euh, bah, je vais quand même essayer de les mettre à germer on va voir ce que ça donne là on, on a l'impression que c'est le, le germe donc on va voir, je vais, je vais tenter le coup, on verra bien et euh, je vais les mettre à plat. Donc cette année j'ai décidé de les faire germer dans des plaques de coton euh, imbibées d'eau. Donc j'ai mis quatre plaques de coton dans une boîte. Donc je vais poser les cacahuètes dessus et je vais les couvrir avec du coton à nouveau euh, toujours, euh, toujours bien humide. Et je vais mettre ça en hauteur sur mon buffet pour euh, démarrer la germination. Donc j'ai étalé toutes les cacahuètes sur les cotons humides et maintenant je vais les recouvrir. Donc je vous conseille d'utiliser cette méthode parce que j'ai déjà euh, planté directement les cacahuètes dans la terre et il arrive souvent qu'on plante les cacahuètes à l'envers. Euh, donc en fait on voit que la racine euh, sort et que le, les feuilles s'enfoncent dans la terre. Donc euh, il est très facile de les retourner, mais avec cette méthode ça permet de voir précisément quelles sont les cacahuètes viables et donc de planter uniquement les cacahuètes que l'on est sûr qu'elles vont germer et donc pousser. Donc j'ai refermé les couvercles, chaque boîte est identifiée. Maintenant je vais placer ça sur mon buffet, près de la cheminée, pour démarrer la germination. Donc retour sur les cacahuètes. Ça fait trois jours que j'ai fait germer mes cacahuètes en intérieur. On va voir où ça en est. Alors... Donc, ce qu'on voit, c'est que comme la boîte était fermée, on a du moisi qui commence à s'installer. Donc, je vais déjà planter toutes les cacahuètes dont le germe est sorti. Donc, celles-là qui sont vraiment très jolies. Celle-ci est moisie. Donc, j'en ai certaines qui sont moisies, qui sont toutes molles. D'autres qui, à mon avis, sont viables. Donc, visiblement, il y avait une bestiole à l'intérieur. Donc j'ai retiré toutes celles qui étaient moisies, donc euh, celles qui étaient vertes comme ça, et je vais euh, planter les autres. Donc là, on est sur les cacahuètes de la bonne graine. On va regarder où en sont celles que j'ai eues chez Beaumont. Donc là aussi, on a des cacahuètes qui ne sont pas viables, qui sont moisies. Donc j'avais... Mis à germer les cacahuètes qui étaient éclatées en deux et qui avaient le germe, donc vous voyez, elles ont bien germé, donc j'ai bien fait de les garder et je, et je vais donc les planter. Je vais commencer à remplir mes pots et je vous reprends après pour planter les premières cacahuètes. Donc je vous remontre le terreau que j'utilise habituellement, donc la terre du jardinier, j'ai pas de contrat avec, avec eux et je vais ajouter de la cendre. Donc, euh, et je vais casser un petit peu les mottes là qui sont un petit peu trop compactes. Donc, euh, je mélange tout ça, je remplis les pots et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai déjà rempli de bacs. Et donc maintenant, on va faire des trous. Donc, bon, moi j'utilise ça. Euh, vous pouvez utiliser euh, un outil, un, une tige, euh, un tournevis éventuellement. Donc, pour faire un trou dans lequel je vais glisser la cacahuète. Donc, bien sûr, racine vers le bas. Donc, moi, je l'enterre à peu près à, à 2 cm, je pense que ça suffit. C'est largement suffisant, de toute façon, les racines vont, vont pousser et se développer partout dans le pot. Donc voilà, je fais ça pour quelques, quelques pots. Voilà, donc là c'est bon, on en a fait deux ensemble, donc je termine, et je vous reprends. Donc je viens de terminer de mettre les cacahuètes dans chacun des pots, je me retrouve à droite avec les cacahuètes de la bonne graine, donc j'ai 57 pots, et avec celle de Beaumont, comme j'en avais moins, j'en ai 22. Donc il m'en reste, donc là, les cacahuètes de la bonne graine, donc il m'en reste encore pas mal, donc voilà, qui n'ont pas germé. Donc euh, je vais changer les cotons, nettoyer un petit peu les, les cacahuètes, et je, et je vais remettre à germer. Euh, par contre, je ne vais pas fermer complètement, je vais mettre le couvercle comme ça, pour que l'air circule, parce que je pense qu'il euh, faut que l'air euh, circule un petit peu quand même. Donc euh, l'autre, c'est pareil, c'est celle de chez Bomo, alors il m'en reste moins, bien sûr. Donc... Euh... Donc euh, bah, il m'en reste encore quelques-unes, donc euh, je vais encore euh, les laisser germer, et en espérant qu'elles qu germent toutes, ou une majorité. Donc maintenant je vais arroser tout ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire également. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivi des cacahuètes.